Je te commissionne, je Oui, oui. On a pronto nous Il y Gracias. est strictement liée à la Merci. Euh, bonjour à tous, bonjour à toutes. Euh, merci pour votre déplacement et merci d'être venu à cette conférence de presse consacrée au compte rendu de la mission de la diplomatie citoyenne du FNDC dans l'espace CDAO. Vous avez dû remarquer que ces 21 derniers jours, nous avons amené une mission dans la sous-région pour pouvoir raconter certains chefs d'État et certaines personnalités euh, au niveau de la sous-région. Donc cette conférence de presse va essentiellement se concentrer sur cette mission euh, euh, de diplomatie citoyenne qui a été menée par le FNDC. Et nous allons entamer cette conférence de presse qui va prendre 35 à 40 minutes euh, par cette, euh, cette déclaration, ce compte-rendu euh, bref qui sera fait par Mamadou Biloba. Et après, les autres camarades pourront, vous répondre, euh, les, pourront répondre aux questions que vous aurez à poser sur euh, cette mission qui a eu lieu. Merci. Biloba, vous avez la parole. Note de compte rendu de la mission de la diplomatie citoyenne du FNDC dans l'espace CDAO. Et comme vous l'avez si bien constaté, c'est l'espace CDAO. La Guinée a connu ces dernières années de nombreuses difficultés sociales et politique dont la fin a été marquée par l'avènement le 5 septembre 2021 du Comité national de rassemblement pour le développement CNRD consacrant l'installation d'un régime d'exception. La condamnation par les organisations internationales, CDAO, Union africaine, ONU, l'Union européenne, OIF, etc., a été unanime. L'organisation sous-régionale a suspendu la Guinée de ses instances depuis le 5 septembre 2021. Lors de son sommet du 16 septembre 2021, la CDAO a maintenu la sanction contre la Guinée été et a exigé une transition de six mois. Face à cette situation et dans le souci d'éviter à la Guinée une crise pouvant affecter le bon déroulement de la transition et plonger le pays dans l'incertitude, une délégation du FNDC composée de M. Omar Silla alias Fonike de M. Ibrahima Diallo et de M. Sekou Kundounou a effectué une mission de diplomatie citoyenne dans la sous-région ouest-africaine du 5 au 31 octobre 2021. La mission avait pour but d'entretenir sur la situation d'exception qui prévaut en Guinée, les chefs d'État et de gouvernement, le représentant spécial des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, le président de la commission de la CDAO, ainsi que des acteurs de la société civile africaine. La mission a été reçue en audience par le président en exercice de la CDAO et président de la République du Ghana, les présidents des républiques du Niger, de la Guinée-Bissau et de la Sierra Leone. Elle a également eu un entretien avec l'ancien président du Niger, l'ancien représentant spécial du secrétaire général des Nations unies en Afrique de l'Ouest et du Sahel, le président de la commission de la Cdao le ministre conseiller spécial du président de la République de Côte d'Ivoire, le ministre d'État de la Réconciliation nationale de la République du Burkina Faso. La mission a présenté la lecture de la société civile guinéenne sur la situation qui prévaut en Guinée avant de solliciter des, de ses interlocuteurs du haut niveau. La mise en place d'un cadre de dialogue entre les nouvelles autorités et la communauté internationale, notamment CDAO, UA, ONU. D'une part... Et d'autre part, entre elles et les forces vives de la nation sous les auspices des organisations régionales et des partenaires bilatéraux et multilatéraux, dont les Nations unies. La désignation d'un envoyé spécial de la CDAO pour promouvoir un processus inclusif, faciliter l'implication des acteurs concernés et garantir la réussite de la transition dans la paix et la stabilité. L'accompagnement de la transition en vue des processus électoraux inclusifs, crédibles, transparents et apaisés devant conduire au retour à l'ordre constitutionnel. La question de la durée a également été abordée dans les échanges entre la mission et les chefs d'État et les hautes, hautes personnalités rencontrées. La mission a noté avec satisfaction la volonté des chefs d'État de la CDAO et des représentants des Nations Unies et des commissions de la sous-région à accompagner le peuple de Guinée dans, en vue d'une transition démocratique et paisible consacrant le retour à l'ordre constitutionnel. La mission a également noté la volonté manifeste des chefs d'État, du président de la commission de la CDAO et du représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, a maintenu le contact avec le FNDC jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel. Au regard de ces recommandations, issues des rencontres et des enseignements tirés des entretiens pendant cette mission, la coordination nationale du Front national pour la défense de la Constitution informe l'opinion nationale et internationale qu'elle poursuit et poursuivra tous les efforts indispensables pour la réussite de la transition dans l'intérêt exclusif du peuple souverain de Kiné. La mission exprime sa profonde reconnaissance pour l'intérêt que les chefs de l'État, les chefs d'État de la sous-région, autant pour moi, et les représentants des Nations Unies et de la CEDAO ont bien voulu accorder à la délégation du Front National pour la défense de la Constitution. Et pour l'écoute attentive qu'ils ont prêtée à la situation en Guinée. Le FNDC les remercie également pour l'accueil cordial qui a été réservé à la délégation. Merci. Merci, euh, camarade Bilo. Et je vous rappelle que nous sommes en direct également sur les canaux du FNDC. Donc, pour cela, ceux qui voudront poser la question auront. Euh, besoin de ce micro pour pouvoir poser les questions, pour qu'ils soient aussi entendus par ceux qui sont en train de nous suivre en direct sur nos différents canaux. Oui, oui. Question. Bonjour, je suis Malik Diallo du site africaguinée.com. Euh, ma première question, c'est qu'est-ce qui explique l'absence euh, du FNDC au sein du gouvernement, nous avons appris que son coordinateur général avait été contacté, mais qu'il aurait décliné euh, à lui, les sollicitations à lui adressées par le président du CNRD. Et la seconde question, c'est par rapport à la durée de la transition. Euh, vous, euh, tout à l'heure, dans votre déclaration, euh, vous avez parlé de durée, mais je n'ai pas entendu un délai bien défini. Est-ce que euh, euh, le FNDC a une proposition à faire et pourquoi aucun de vos représentants, vous qui euh, vous êtes battus contre le troisième mandat, ne se retrouve dans ce gouvernement Est-ce que c'est par manque de confiance aux nouvelles autorités euh, Je veux savoir qu'est-ce qui explique réellement cela. Merci Malik. Je ne sais pas si on prend une série de questions ou bien si on répond. Ça n'a pas de du tout. Oui, justement, je dis si on prend une série de questions ou euh, on, on répond. Donc, on va prendre une série de questions, hein. oui, je Oui, il faut que je précise par rapport aux questions, différentes questions liées par ce que vient de dire Malik. Nous avons dit que la conférence de presse est centrée essentiellement euh, sur la diplomatie citoyenne qui a été faite par le FNDC. Et on, espérait, on espère bien que nous restions dans le cadre de, ces, euh, de cette conférence de presse. Et Ibrahim va tenter de répondre euh, à, aux, solistes, euh, aux questions de Malik. Ce pas venu, la Oui, si ça n'a pas... On, on prend en série. série. Oui. OK, on prend en série. Bonjour, Abraham, sénateur de l'espace. Euh, J'aimerais savoir, vous avez été reçu par euh, beaucoup de chefs d'État euh, qui sont dans cette organisation sous-régionale, la CEDAO, S'ils vous ont reçu, ça veut dire qu'il quelque part, ils sont d'accord avec euh, la démarche du FNDC et par Ricochet, les actions entreprises jusque-là par euh, les autorités guinéennes. Comment se fait-il que vous, vous êtes euh, reçu par les chefs d'État de la CEDAO et vous qui avez soutenu le CNRD et l'avènement du CNRD, et de l'autre côté, on a l'organisation qui, carrément, a condamné donc euh, le coup d'État et a même sanctionné et réitéré ces sanctions. Comment vous comprenez cette ambivalence donc? Merci sénateur. On prend une troisième question. Toi, un avait... Parce que moi, j'ai entendu dire que ce sera exclusivement réservé au... à la mission citoyenne, la diplomatie citoyenne. Sinon, moi j'avais deux questions peut-être moins intelligentes que j'allais vous poser. Qu'est-ce que vous dites par rapport au bilan de l'FNDC pour ces. Pardon le bilan du CNRD pour les deux, les deux derniers mois, depuis son événement au pouvoir. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question Ça n'a pas de lien. Ok, donc j'arrête. C'est-à-dire à Blairwood... qui, qui d'autre On va prendre la série de questions. La, la, la Alors, bonjour, moi je m'appelle Diallo Tchernou-Siega. Je viens de états corée je suis du FNDC. D'abord, je vous remercie infiniment du compte-rendu que vous êtes en train de faire, mais je voudrais savoir... Quels sont... Non. C'est essentiel. Les questions sont réservées exclusivement aux journalistes. Je pense que si Ibrahim est prêt à répondre déjà aux premières sollicitations, oui. C'est Abdallah Baldé de guinée Je disais donc c'est Abdallah Balde de guineamatem.com et j'aimerais savoir euh, qui a envoyé cette mission du de, de FNDC dans la sous-région puisque qui parle de mission parle de contact, parle de moyens financiers et beaucoup d'autres choses et nous savons après le départ de cette mission, il y a eu un débat et certains ont cru que c'est le CNRD qui avait envoyé cette mission auprès des chefs d'état et finalement, il y a eu des voix qui se sont soulevées pour dire non, ce n'est pas le, le CNRD. La deuxième question, concrètement, quels sont les résultats que vous avez pu obtenir au cours de euh, cette mission et qui peuvent concourir euh, à une bonne transition en Guinée Je vous remercie. Merci, Monsieur Ba. On va d'abord commencer à répondre déjà par cette, par cette série de questions pour ne pas qu'on se perd pour d'autres questions. Donc, Ibrahim a la parole. Mais Ibrahim s'est déplacé. Non. Il peut ah. déplacer. déplacé. Il faut Il faut être Merci beaucoup. Donc, je vais répondre par euh, les dernières euh, questions. Euh, qui a envoyé cette mission Donc, je crois que euh, la question en temps normal ne se pose pas parce que le FNDC est, est connu pour euh, être un mouvement citoyen très influent en Guinée et dans la sous-région. Je voudrais vous faire euh, un bref rappel. Euh, Qu'avant même le début des manifestations du FNDC en octobre, le FNDC a participé à un sommet euh, au Niger, le sommet sur la limitation des mandats, où nous avons eu l'occasion de rencontrer le club des anciens chefs d'État au cours de cette rencontre. Et moi, j'étais avec euh, le journaliste Moussa Moïse. Il a suivi le plaidoyer que euh, nous avons porté pour euh, demander à ces chefs d'État. De s'impliquer à travers des bons offices afin de conseiller M. Alpha Condé de renonce à son projet de troisième mandat. Donc, on avait demandé également au NDI sur place de s'engager pour prendre en charge ce voyage de ses chefs d'État. Je crois à l'occasion, Good Lord Jonathan, qui était le porte-parole des chefs d'État, avait répondu favorablement. Et vous avez vu, la mission est venue en Guinée le, en décembre 2019. Donc, c'est pour autant dire que le FNDC qui a envoyé cette mission dans la sous-région pour aller entretenir les chefs d'État sur la situation sociopolitique marquée par la prise du pouvoir par l'année 5 septembre 2021. Merci. Donc par rapport, alors, par rapport aux résultats, je crois que dans euh, euh, la lecture de Bülow le, tout à l'heure, si vous avez suivi la déclaration, et, et premièrement, le fait que les chefs d'État soient disposés à écouter et à recevoir des acteurs de la société civile guinéenne est un résultat en soi. Parce que c'est la première fois en Afrique que les palais présidentiels soient ouverts aux acteurs de la société civile pour discuter d'un problème lié à une transition. Donc ça, en soi, c'est un résultat. Deuxièmement, Le fait que les chefs d'État. Ce qu'il a dit dans la lecture tout à l'heure, nous avons plaidé à ce que les chefs d'État puissent accepter de ne pas se limiter uniquement aux menaces et aux sanctions, mais d'être très ouverts à travers, dans le cadre de la CDAO, pour accompagner la transition guinéenne, afin d'éviter les erreurs commises pendant la transition de 2010. Donc les chefs d'État, s'ils ont accepté de nous recevoir, et ils ont accepté d'être à notre écoute, et ils se sont engagés globalement à accompagner la transition guinéenne. Et ça, c'est grâce au plaidoyer que nous avons mené auprès. Donc ça, c'est par rapport à cette euh, question, entre autres. Maintenant, euh, par rapport euh, au bilan, comme il a si bien dit, le bilan on aura l'occasion d'aborder cette question euh, euh, largement. Par rapport euh, à la question liée à la, la non-participation du FNDC dans le gouvernement, je crois que vous avez suivi même euh, euh, le secrétaire général du, de la présidence de la République, vous avez suivi son intervention. Effectivement, le FNDC a été consulté. Mais comme vous le savez, le FNDC, depuis le début du combat, du, du combat contre le troisième mandat, nous nous sommes toujours montrés désintéressés aux intérêts personnels. Aux intérêts personnels. C'est pourquoi nous n'avez pas vu un -mange, ministre de M. Alpha Condé, un Kunduno, entre autres, ministre du président Alpha Condé. Tout le monde, c'est parce que justement, on croyait au combat que nous menions. Nous pensions que nous avons la responsabilité que nous portons est tellement immense aujourd'hui que la réduire juste à la participation au gouvernement est incompréhensible. Donc voilà, et comptez sur nous, le FNDC. Va, comme nous l'avons dit dans la déclaration, nous allons accompagner cette transition pour qu'elle puisse réussir. Accompagner la transition ne signifie pas qu'on qu accompagne le CNRD, on accompagne la Guinée. La Guinée aujourd'hui à la tête de laquelle se trouve le CNRD. Donc nous avons tous intérêt aujourd'hui à nous impliquer d'une manière à une autre pour accompagner cette transition pour qu'elle puisse réussir. Merci beaucoup dans l'intérêt exclusif de la Guinée et des Guinéens. Merci. Merci, ben. On va prendre une autre série de questions, à moins que je ne sais pas si le coordinateur a quelque chose à demander ou pas. OK. Bonjour à tous. Je suis Siba que j'écris pour le site actupremier.com. Lors de votre mission diplomatique, vous avez rencontré des chefs d'État et anciens chefs d'État qui ne filaient plus le même coton avec le professeur Alpha Kone, est-ce que dans vos discussions, ils vous ont montré qu'ils étaient contents de son arrestation Merci. Bonjour. Moi, c'est Salima Toubalde de visionguinée.info. Euh, au fait, vous dites qu'on ne peut pas sortir du cadre de la conférence, mais euh, moi, je pense qu'on va un peu sortir du cadre de la conférence. Moi, je vais aller un peu à la rencontre des anciens dignitaires hier. On a vu guémé euh, M. Damaro, qui a dit qu'ils ne veulent pas la guerre en Guinée. Et entendant tous ces propos, il y a d'autres parmi l'opinion qui disent que il faut que le CNRD, parce que déjà vous vous avez dit vous devez accompagner le CNRD. Donc entendant M. Damaro parler ainsi, est-ce que vous ne trouvez pas que le CNRD doit trouver des solutions pour ne plus qu'ils se réunissent? Merci. Euh, je réponds au nom de Alpha Diallo, journaliste à Star 21 TV. Euh, forcément, nous allons. Bon? Oui, ah, non, c'est le caméra. C'est bon. Ok, forcément, nous allons parler de l'actualité. Hier, les anciens dignitaires ils se sont retrouvés à leur siège et ils ont demandé à ce que Alpha Condé soit libéré. Et aujourd'hui, euh, quelle est la position du FNDC euh, après euh, quand même cette rencontre du RPZ ciel Saïdusso, Guinée 360. Euh, le FNDC a rencontré beaucoup de personnalités dans sa mission. Est-ce que le FNDC a proposé un médiateur à la crise guinéenne, à ses personnalités Bonjour, je suis Tenema Doumbia de la Radio Bonheur. Voilà, euh, J'aimerais juste savoir, vous avez rencontré beaucoup de personnes. C'est vrai, est-ce que avec toutes ces décisions qu'ils ont eu à prendre, ils vous ont dit qu'ils vont vraiment assoupler un peu euh, les dispositions prises par la CDAO ou bien contribuer à ce que ces dispositions-là ou bien ces décisions-là soient assouplées Voilà ma question. Merci beaucoup. Merci, on va passer à la phase de réponse. Alors, la pour cette, série. je commence par la dernière question. Les chefs d'État se sont engagés à travers les plaidoyers que nous avons menés à accompagner la Guinée et le peuple de Guinée dans la réussite de la transition. Ça, vous pouvez noter ça. Euh, L'avant-dernière question est-ce que nous avons proposé à ce qu'il y ait un médiateur dans la crise guinéenne euh, Bulo, en lisant tout à l'heure euh, euh, les résultats de la note de plaidoyer que nous avons eu à faire euh, il a dit que nous avons demandé carrément au chef d'état devrait pour la désignation d'un envoyé spécial comprenez ça comme un médiateur un envoyé spécial dans la crise guinéenne qui va euh, travailler à créer le pont entre les différents acteurs de la transition mais aussi entre le gouvernement de la transition et l'instance sous-régionale, la CDAO, pour faciliter une transition une transition dans la paix et dans la culture sociale, dans l'intérêt supérieur de la Guinée et des Guinée. Euh, alors, par rapport à la question concernant le RPG, je vous demande de bien vouloir nous comprendre notre motivation à ne pas commenter cette actualité. Merci beaucoup. Et sur euh, la question concernant les émotions des chefs d'État par rapport à ce qui s'est passé, la réaction des chefs d'État se trouve dans la première déclaration et la deuxième déclaration de la CDAO. Les chefs d'État euh, sont tous membres de l'organe sous-régional, donc c'est la réaction des chefs d'État. Mais dans la discussion que nous avons eue avec les chefs d'État, comprenez que nous étions dans une diplomatie citoyenne et qu'on serait mal à l'aise de pouvoir vous vous révéler euh, le contenu exclusif de nos discussions. Mais ce que vous pouvez noter, à travers cette mission, les chefs d'État se sont engagés euh, à accompagner la transition dans notre pays et ils se sont engagés à maintenir le contact avec le FNDC jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel. Merci. En ce qui concerne euh, la libération d'Alpha, vous savez, dès le début, nous, au FNDC, nous avons réclamé la justice. Donc, pour, en ce qui concerne sa libération actuellement ou pas, je crois que la question mérite d'être posée au CNRD. Au moment venu, si on demande au FNDC, les avocats seront là pour répondre à cette question. Merci beaucoup. D'autres séries de questions Je pense que tout est déjà dit dans cette conférence de presse. Deux mots, deux mots. Donc merci d'être venu et c'est la fin de cette conférence de presse et on espère vous retrouver très, très bientôt pour Les Perspectives.